Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Désolé, désolé parce que là, nous étions en direct tout à l'heure. On avait constaté que il n'y avait pas de de commentaires. Personne n'était eh, en ligne. Bon, il fallait qu'un administrateur puisse accepter le direct. Voilà. Donc vraiment, toutes nos excuses. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ce soir, je veux partager une pensée avec vous. Et c'est l'importance de la louange et de l'adoration. Vous savez, il y a une chose que le diable cherche à voler chez les enfants de Dieu. C'est notre adoration. C'est notre louange. C'est pour cela la Bible dit que Jésus fut transporté dans le désert. Et là, le Saint-Esprit l'a transporté dans le désert. Le diable s'est présenté à lui. Et le diable lui a dit Si tu es fils de Dieu, jette-toi de là où tu es. Car tu ordonneras aux anges. Et les anges te transporteront. Le diable a dit à Jésus « Si tu t'es devant moi et que tu m'adores, je te donnerai tous ce royaumes de la terre. » Donc, en un mot, le diable, il veut voler notre adoration, il veut voler notre louange, la louange que nous devons adresser au Seigneur. Le diable veut voler cette louange-là, il veut voler cette joie-là. C'est là, là il nous emmène des problèmes, il nous emmène des difficultés, que notre joie meure. Mais je veux dire à quelqu'un, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les choses auxquelles tu serais confronté dans la vie de tous les jours, il n'est jamais le diable voler. Et la Bible dit dans le livre de Genèse 29, le verset 31, le verset 35, la Bible dit qu'une femme s'appelait Léa Léa n'était pas aimée par son mari Jacob Et la Bible dit que Dieu vit que Léa n'était pas aimée Et Dieu rendit Léa féconde Et le verset 35 dit Que Léa fit encore A mis encore au monde un fils Elle dit cette fois-ci je louerai l'éternel Et elle lui donnera le nom de Judas Or nous savons que Jésus Christ Est de la descendante de Judas Judas qui veut du louange Vous savez que ce Dieu que nous adorons Est un Dieu qui prend plaisir dans la louange Et dans l'adoration de son peuple C'est pour cela que la Bible dit que Dieu Jésus Christ siège dans la louange Et dans l'adoration de son peuple Je vais exhorter quelqu'un pour dire Ta louange peut créer Un miracle dans ta vie Ta louange peut créer eh, eh, des des interventions divines dans ta vie ta louange peut amener la main de Dieu à agir en ta faveur, alléluia alléluia, dis avec moi le diable ne pourra pas voler ma louange le diable ne pourra pas voler ma louange, quel que soit le problème je louerai l'éternel quelle que soit l'adversité, je louerai l'éternel rien, rien ne pourra m'arracher cette joie là parce que je sais en qui j'ai cru, il est le rocher de mon salut. Je sais en qui j'ai cru, il est le rocher de mon salut. Ma confiance est en lui. Mon avenir est en lui. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux rien. Quand tu réagis ainsi, le diable se s'éloigne de toi. Le diable ne peut pas voler ta joie. Parce qu'il a eu l'intention de voler la louange, de voler l'adoration que Jésus donnait à son Père. Donc le diable veut nous voler l'adoration que nous donnons à notre Père. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, reste concentré, ne te laisse pas distraire. Loue le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Partout où tu seras, loue l'Éternel. À tout, tu seras célèbre, Seigneur, quels que soient les vents et Marie, il faut louer Dieu parce que ta louange fera tomber ton Goliath, ta louange fera tomber les murs de Jéricho, ta louange te donnera d'avoir accès à ton canard, ta louange te donnera de voir Dieu agir parce que là où Dieu descend, il y a sa gloire. Pour la Bible dit qu'il prend plaisir dans la louange et dans l'adoration. Donc, quand Dieu prend plaisir dans quelque chose, c'est qu'il descend et quand tu descends, il descend avec toute sa gloire et sa gloire te contamine parce que tu es en contact avec le ciel par ta louange et par ton adoration je déclare dans la vie de quelqu'un quelles que soient les épreuves je déclare que tu loueras l'éternel, quel que soit le problème ta louange sera toujours devant le trône de Dieu, quel que soit ton problème tu loueras l'éternel dis avec moi, je louerai l'éternel tous les jours de ma vie, je célébrerai son nom, je chanterai ses cantiques, je le célébrerai Amen, tous les jours Amen. de ma vie, je louerai l'éternel parce qu'il est ma force, il est mon assurance il est ma vie, il est ma joie, il est tout pour moi Amen. Alléluia Amen. Alléluia la Bible déclare dans le livre de Somme Somme le chapitre 100 Somme le chapitre 100 dit ceci la Bible dit, pour tous ceux qui connaissent ce passage, mais je vais lire avec vous, Alléluia. Je vais lire avec vous. Il dit, « Somme de louange, pousser vers l'éternel des cris de joie. » vous tous habitants de la terre Dieu veut dans son plan que tous les hommes de la terre puissent pousser des cris de joie vers lui tous ceux qui respirent doivent pousser des cris de joie parce que la vie en elle-même est un mystère la vie en elle-même est sacrée la vie en elle-même dépasse l'entendement des hommes, bien aimé c'est lui qui détient le sou de vie comme il a dit dans le livre des actes c'est lui qui détient notre sou de vie aucun homme ne peut ne peut, ne peut faire ce que Dieu fait. Aucun homme n'a ce mystère-là. Aucun oui. homme ne peut comprendre combien de fois il est Dieu. Amen. Et comme cela, il dit dans le livre des actes, le chapitre 17, le verset 23 29, il dit ceci, qui à a, a lui appartient notre respiration, à lui appartient la vie, à lui appartient le sou de vie. Amen. Tout ce qui existe a été fait par lui. C'est pour cela ce soir, je veux dire à quelqu'un, si tu marches sur cette terre, si tu vis, si tu respires, il faut louer l'éternel. Il faut pousser des cris de joie vers l'éternel des amis. Quelle que soit ta maladie, il faut pousser des cris de joie. Parce que ta louange te donnera la guérison. La Bible dit que le peuple d'Israël a fait le tour de Jéricho. Et la Bible dit qu'au septième tour du septième jour, Dieu leur a dit de pousser des cris vers lui. Lorsqu'ils seront en train de pousser ces cris de joie, joie-là, les mûts de Jéricho vont Tombé. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont fait cela, lorsqu'ils ont poussé des cris de joie, les murs de Jéricho sont tombés. Je suis en train de dire à quelqu'un, sûrement qu'aujourd'hui il y a un mur devant toi. Il y a des murailles qui sont dressées devant toi. Il y a l'opposition devant toi. Mais quand tu seras en train de louer le Seigneur, quand tu seras en train de célébrer le Seigneur, toi et ta famille, je t'assure que ce murs sera ébranlé dans le nom de Jésus. Le verset 2, il dit « Servez l'éternel avec joie. » watch. Wow. Hmm. Dieu ne veut pas que nous le servons avec amertume Dieu ne veut pas que nous le servons avec angoisse Mais il dit servez l'éternel avec joie Tu es obligé, c'est une obligation pour toi De célébrer l'éternel avec joie De faire l'œuvre de Dieu avec joie de, de danser pour Dieu avec joie De chanter avec joie De prier avec joie De méditer avec joie D'aller même dans la maison de Dieu avec joie De pour le Seigneur avec joie Dieu veut que tout au long de notre vie, nous soyons dans la joie. Je déclare dans le nom de Jésus, puisque nous rentrons dans ce huitième mois, je déclare dans le nom de Jésus, la joie sera ton partage. J'ai dit, la joie sera ton partage. À ton aller, tu seras dans la joie. À ton retour tu seras dans la joie. Même à ton coucher, tu seras dans la joie. Même au travail, tu seras dans la joie. Dans tes entreprises, la joie. Dans ton foyer, la joie. Dans la vie de tes enfants, la joie. Dans le nom de Jésus, il dit, venez avec allégements. Légresse en sa présence. Alléluia. Cette joie qui n'est tarie jamais. Cette joie qui n'a point de fait. L'allégresse. Cette joie qui n'a point de limite. Cette joie qui est tendue de génération en génération. La Bible dit que ce Dieu-là, il bénit jusqu'à la millième génération. Et la joie de l'éternel va s'attacher à toi jusqu'à ta millième génération. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom, il dit, sachez que l'éternel est Dieu. <rire> sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui, a, nous, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges dans ses parvis, avec des cantiques, célébrez-le et bénissez son nom, car l'éternel est bon et sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération, la Bible dit que car l'éternel est bon, alléluia et sa bonté durera toujours, je déclare dans le nom de Jésus, dans la vie de tous les membres de, de cette plateforme d'adorateurs et d'adoratrices ce huitième mois tu verras la bonté de Dieu. Tu verras la bonté de l'Éternel. La Bible dit que sa bonté durera toujours, depuis le premier de ce mois, jusqu'à la fin de ce mois, la bonté de l'Éternel durera chaque jour dans ta vie. Tu verras la bonté de Dieu et la Bible dit que sa fidélité de génération en génération. Les hommes peuvent te décourager, les hommes peuvent t'abandonner, mais ce Dieu-là est de fidèle. On peut ne pas t'accepter, on peut ne pas te recevoir, on peut ne pas croire en toi, mais ce Dieu-là. La Bible dit que sa fidélité dure de génération en génération. Regarde à la fidélité de Dieu. Même si l'homme t'a découragé, même si l'homme t'a abandonné, l'éternel est fidèle. Même si tu as compté sur des personnes et ils t'ont laissé tomber, Dieu me dit de te dire ce soir, il faut compter sur sa fidélité. Il faut compter sur sa bonté. Il faut compter sur sa fidélité. Car la Bible dit que les bontés de l'éternel ne sont point épuisées, mais elles se chaque matin dans notre vie pendant ce huitième mois les bontés de l'Éternel vont se renouveler les bontés de l'Éternel vont se renouveler pendant ce huitième mois les bontés de l'Éternel vont se renouveler dans le nom de Jésus à ton réveil tu verras les bontés de Dieu à ton coucher tu verras les bontés de Dieu même au travail les bontés de Dieu seront ton partage dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus donne-moi un bon amen donne-moi un bon amen tu reçois les bontés de l'Éternel il dit sa fidélité de génération en génération. L'éternel est fidèle. Il est le Dieu le plus fidèle. Il est l'ami fidèle. Je n'ai point vu quelqu'un qui a placé sa confiance en l'éternel et puis l'éternel l'a abandonné et l'éternel l'a rejeté. Non, non, non. Il dit celui qui place sa confiance en l'éternel est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Ne crains pas. Crois en la fidélité de Dieu elle l'assurance. Il dit ne tâche pas, dit que si tu crois, tu tu verras la, ma gloire, si tu crois, tu verras ma gloire, je suis en train de te dire, la bonté de l'éternel sera ton partage. Oui, c'est la, la chose qui te faut. C'est la chose qui Ça te, fait te fait faut, la bonté de l'éternel et la fidélité de Dieu. Compte sur cela. Compte sur la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu. Car la Bible, dit que sa bonté, dure toujours, du lundi au dimanche, c'est sa bonté qui nous donne d'être en vie et c'est sa fidélité qui nous donne d'être épargné de tout pied, de nos ennemis. Je déclare dans le nom de Jésus ce huitième mois. Tu, tu verras la bonté de Dieu se manifester dans tous Jésus. les domaines de ta vie le dans le de nom Jésus. de Jésus. Ne laisse pas le diable ne laisse aucun problème te voler ta louange. Ne laisse pas le diable de la même manière qu'il a voulu voler la louange de Jésus dans le désert. Mais la Bible dit, Jésus lui a dit, tu n'adoreras point un autre Dieu si ce n'est que le Dieu véritable. Parce que le diable a voulu voler son adoration. Il dit, si tu, si tu, tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes de la terre. Mais Jésus dit, à part le Dieu vivant, je ne vais pas adorer un autre Dieu. Pourquoi? Parce que le diable connaît l'importance de l'adoration. Il connaît l'importance de l'adoration. C'est pour cela la Bible dit que poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. Sachez que l'éternel est Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu des dieux. On parle du roi des rois. Sachez qu'il est Dieu et il est capable de tout faire. Rien n'est impossible à lui. Que aucun pouvoir Problème ne vole ta louange dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je garderai ma louange et je célébrerai l'éternel tous les jours de ma vie. Alléluia. La Bible dit dans le livre des actes, le chapitre 16. Acte le chapitre 16, le verset 25. Acte le chapitre 16, le verset 25. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Acte le chapitre. Acte le chapitre 16, le verset 25. Acte le chapitre 16, le verset 25. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un est là Dis avec moi, je louerai l'éternel tous les jours de ma vie là où le diable a voulu voler ta louange, il est échoué là où le diable a voulu voler ta louange ton adoration, il est échoué là, là où le diable a envoyé les problèmes pour voler ta louange et ton adoration je l'annonce qu'il est échoué parce que quelle que soit la tempête tu loueras l'éternel le diable est échoué, c'est un menteur le diable est un menteur il ne gagnera pas, il ne gagnera pas ce combat, quels que soient les vents et marées. La Bible dit que Paul pouvait dire, même si un homme vient m'annoncer un autre que Jésus-Christ, je lui dirai à rien de moi. Même si le diable mène devant moi des propositions pour que j'arrête d'adorer le Seigneur, pour que je paie mon, mon quotidien avec le Seigneur, je lui dirai à rien de moi, Satan, loin de moi, Satan. Le diable ne volera point à l'ouange dans le nom de Jésus, car la louange est, est, la, est la clé qui fait descendre Dieu dans nos circonstances. La louange et l'adoration fait descendre Dieu dans nos circonstances. Oh, la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Là où Dieu siège, il y a la gloire. Là où Dieu siège, il y a la vie. Là où Dieu siège, il y a la liberté. Là où Dieu siège, il y a la lumière. Là où Dieu siège, il y a la bénédiction. Là où Dieu siège, il y a la visitation divine. Alors ne laisse pas le diable voler ta louange dans le nom de Jésus. Nous lisons ensemble le chapitre 16 my God, le Saint-Esprit est avec nous ce soir pour nous faire du bien. Le Saint-Esprit est avec nous ce soir pour nous faire du bien. Acte le chapitre 16, le verset 25 à 26. Wow, wow, wow, thank you Jesus. La dit au verset 25, hein? La Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Cette nuit, frère, après ce direct, prend une heure du temps toi et ta maison, célébrer l'éternel, toi et ta maison, louer Dieu, toi et ta maison dans la nuit, la Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendit. ça on savait que Paul et Silas étaient dans la prison, Paul et Silas étaient gardés en prison, Paul et Silas étaient dans les ténèbres, Paul et Silas étaient dans le noir, ils étaient dans la prison mais malgré cette prison la Bible dit qu'au milieu de la nuit Paul et Silas chantaient des louanges de Dieu et les autres prisonniers les entendaient. Ça à -dire que la prison n'empêchait pas Paul et Silas d'adorer leur Dieu. La prison n'empêchait pas, pas Paul et Silas de célébrer Yahweh. La prison n'empêchait pas Paul et Silas de, de célébrer Yahweh. Je suis en train de dire à quelqu'un aucun problème ne doit empêcher de célébrer Yahweh. La Bible dit que dans les bons comme dans les mauvais moments, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons louer Dieu. Nous devons célébrer Dieu. Nous devons l'adorer. Alors, Paul et Silas ont eu cette révélation. Il dit, non, non, non, si nous devons attendre que tout soit bien, pour que nous puissions louer notre Dieu, c'est que nous n'avons pas connu vraiment, c'est que nous n'avons pas été affranchis par lui. Mais si nous savons qu'il est le maître des trains et des circonstances et que rien n'est impossible à lui, même dans la prison, nous pouvons l'adorer, et quelque chose va se passer. Même dans le noir, nous pouvons le célébrer, parce qu'il est la lumière du monde. Même dans les problèmes, nous devons élever Yahweh. Élève Dieu au-dessus de ton problème. Élève Dieu au-dessus de la souffrance. Élève Dieu au-dessus des combats. Élève Dieu au-dessus de tout problème qui est devant toi. Élève Yahweh. Élève Yeshua. Élève Rabbi. Élève Jéhovah Jireh. Élève Jéhovah Rafa, Élève le élève le Messie. Élève le ressuscité. Élève le rédempteur. Quel est ce problème qui pourra te voler ton adoration Qui pourra voler ta louange Frère, si l'Éternel t'a franchi, aucune situation ne pourra te voler cette, cette joie-là dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de jésus, -Christ, dans le nom de jésus. La Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. La Bible dit que c'est au milieu de la nuit. J'ai l'habitude de dire... Que les délivrances se font au milieu de la nuit. C'est pour cela la Bible dit le peuple d'Israël a reçu les délivrances au milieu de la nuit. La Bible dit que pendant que tout le peuple égyptien dormait, l'éternel a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens au milieu de la nuit. Au Baba Cette nuit, pendant que tu seras en train d'élever Yahweh, pendant que tu seras en train de le célébrer, pendant que tu seras en train de le louer, la délivrance que tu attendais, la visitation que tu attendais, la guérison que tu attendais, oh là, bro, ski, la baba, Libroski, tarabo, je sens l'onction de, de Dieu, ce que tu attendais va se réaliser, Pendant au milieu de, de, de cette de nuit, quand tu seras en train de lever Jésus, au-dessus de ton problème, au-dessus de la situation, qui était devant toi, qui avait l'impression de gagner du terrain, pendant que tu la seras en train de lever ce Dieu là, ce Dieu véritable, qui donne la vie, qui donne la victoire, je t'assure, quelque chose va se passer, et la Bible dit sur, au milieu de la nuit, tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre. J'annonce à quelqu'un, pendant que tu seras en train de louer le Seigneur, pendant que tu seras en train d'adorer Dieu, Amen. au milieu de cette nuit, il y aura des tremblements de terre, Amen. quelque part. Là où il y avait une prison satanique, où quelqu'un a été gardé, un membre de ta famille était coincé dans le noir dans les ténèbres, par ta louange, il aura sa délivrance et sa liberté totale, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth le nom de Jésus. La Bible dit que tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre. J'annonce dans le nom de Jésus que plusieurs ici, si ta terre natale était au, à, à l'origine de quelques problèmes qui t'arrivaient, quelques malheurs qui t'arrivaient, je déclare dans le nom de Jésus que cette terre va trembler pendant que tu seras en train de louer le Seigneur, pendant que tu seras en train d'adorer Dieu. Ta terre natale va trembler afin de vomir, afin de relâcher ce qu'il avait pris, qu'elle avait prise, ce qu'elle avait englouti, ce qu'elle avait enterré dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Je déclare dans le nom de Jésus Amen. que ce huitième mois, depuis le fondement de ta famille, Amen. my God, my God, my God, Monsieur, depuis Monsieur, la fondation de ta famille, de reçois la délivrance, Amen. reçois la liberté Amen, dans Amen. le nom de Jésus. Ce qui ça, était combattu ça, dans ta vie, ce qui est un combattu dans ton foyer, ce qui est un combattu dans tes projets, ce qui est un combattu dans ta vie de tous les jours. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel mandatera ses anges, mandatera le Saint-Esprit pour aller depuis le fondement, depuis le fondement, depuis la fondation maintenant même, dans le nom de Jésus. Et je déclare que ces fondements, ces fondations sont ébranlées dans le nom de Jésus. La Bible dit que les fondements de la prison fut ébranlé au même instant est-ce que vous savez que la louange est capable de créer ce qu'on appelle le miracle instantané ce qu'on appelle le miracle du tout à coup la Bible dit que la prison fut ébranlée au même instant tous les portes s'ouvrirent. oh my god les autres prisonniers ne louaient pas Dieu les autres prisonniers n'adoraient pas Dieu les autres prisonniers ne célébraient pas Dieu Et ils étaient dans la prison Ils s'inquiétaient de leur situation Ils s'inquiétaient de leur, de leur avenir Ils s'inquiétaient de leur destinée Mais la Bible dit que c'est Paul et Silas Qui étaient dans la prison Et qui étaient en train de louer Dieu Et la Bible dit Tout à coup il fut un grand tremblement de terre Mais écoutez ce qui m'a plu La Bible dit que toutes les portes s'ouvrirent. Non seulement la porte où était Paul et Silas s'est ouverte Mais la porte également des autres prisons nous aussi, c'est ouverte. Oh my God. Amen. Salut que ta louange sera capable de délivrer un membre de ta famille. Amen. Ta louange est capable de redonner Amen. goût à la vie un membre de ta Amen. famille. Si quelqu'un était pour chasser, si quelqu'un était poursuivi oui. par des démons, par des esprits méchants, à cause de ta louange, à cause de ta adoration, l'éternel est capable de délivrer tous les membres de ta famille dans le nom de Jésus. Et puis vous savez quoi? Paul et Silas n'avaient oui. rien en avec ses autres prisonniers. Hmm. Ils n'avaient rien en commun. Mais la Bible dit, malgré qu'ils n'étaient pas de la même famille, malgré qu'ils n'avaient pas le même lien, malgré qu'ils n'étaient pas des mêmes origines, mais la Bible dit que juste parce qu'ils étaient côte à côte, il y a un miracle qui s'est produit dans leur vie. Il y a une délivrance qui s'est produit dans leur vie. Même à cause de ta louange, s'il y avait quelqu'un qui était malade autour de toi, quelqu'un qui souffre autour de toi, quelqu'un qui était pourchassé, quelqu'un qui était pour monter dans ses nuits, à cause de ta louange et ton adoration cette personne est capable de recevoir sa délivrance, cette personne est capable de recevoir sa guérison cette personne est capable de recevoir sa liberté, je déclare dans le nom de Jésus que ta louange et ton adoration de cette nuit portera des fruits, ne laisse pas le diable te dire que tu es fatigué, non non juste une heure, après ce temps d'exaltation prends seulement une heure du temps ou 45 minutes en train d'adorer Dieu, je te l'assure, ce huitième mois, tu verras le le Seigneur, Parce que ton, ton, ton, ton adoration et ta louange Va provoquer le mouvement de l'esprit Dans le nom le de Seigneur, Jésus Seigneur, Christ Bible dit que toutes les toutes les portes s'ouvrirent Et les liens de tous les prisonniers furent rompus Alléluia Les liens hmm. Ça dit que les prisonniers avaient des liens Oh, ma la Broski Talabo Chantabaya. Écoute bien, les prisonniers étaient liés. Ils étaient enchaînés Ils avaient des chaînes aux mains et aux pieds mm -hmm. Mais la Bible dit que à cause de la louange de Paul et Silas mm -hmm. Les liens de tous les prisonniers Furent rompus Amen. Oh my God Tout lien qui retenait quelqu'un De ta famille ou une connaissance Que tu connais peut-être qui souffre D'un mal ou d'une situation quelconque à cause de ta louange Les chaînes qui les, qui les retenaient Les liens qui les retenaient Je les vois tomber dans le nom de Jésus Christ je les vois tomber dans le nom de Jésus-Christ. Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Reçois la victoire. Qui me donne un bon amen? Reçois la victoire. Qui me donne un amen vitaminé? Reçois la victoire. Qui me donne un amen fortement glorieux? Reçois la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi le plus puissant de tes amens. Donne-moi le plus puissant de tes amens. Ta louange portera des fruits. Ta louange portera des fruits. Ta louange portera des fruits. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit que les liens de tous les prisonniers furent rompus. Hum, my God. Chacun a été libéré à partir de la louange de Paul et Silas. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il y aura un mouvement de l'esprit qui apportera la délivrance, qui apportera la liberté dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit victoire. Quelqu'un dit victoire. Quelqu'un dit victoire. Et la Bible dit. La Bible dit ceci, « Quand les, les, les prisonniers, les liens de tous les prisonniers furent rompus, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le gelé, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille, Alléluia La délivrance des prisonniers, la délivrance de Paul et Silas, à mener la conversion des geôliers. Ça dit que des personnes qui étaient païennes ont donné leur vie à Jésus-Christ à partir de la délivrance de Paul et Silas et des autres prisonniers. Est-ce que tu sais qu'il y a des signes et des prodiges qui doivent t'accompagner pour que quelqu'un qui était incrédule puisse croire que ton Jésus est Amen. Seigneur Alors je déclare que ce huitième mois, des signes et des prodiges vont t'accompagner. Pendant que tu seras en train de louer le Seigneur, pendant que tu seras en train d'adorer Dieu, pendant que tu seras en train de célébrer Dieu, de la même manière, que ces jolies qui étaient païens ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils ont vu la puissance de Jésus. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Jésus dans la vie de Paul et Sida et des autres prisonniers. Ils ont dit à Paul, qu'est-ce que nous devons faire pour donner notre vie à Jésus et Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, non seulement toi, mais également ta famille, Alléluia, je déclare dans le nom de Jésus, que ta louange et ton adoration amène les gens autour de toi, qui ne croyaient pas en Jésus, de croire qui n'avaient pas, pas l'intention de donner leur vie à Jésus de donner leur vie véritablement, de faire une vraie conversion à partir de ton témoignage que ton témoignage attire les âmes, que ton témoignage gagne les âmes pour le royaume des cieux, dans le nom de Jésus, qui m'a dit Amen, il devient une source de conversion il devient une source de témoignage dans le nom de Jésus Christ dans le nom de Jésus Christ Amen. ta louange la louange au Paul et Silas avait avait fait en sorte que le port des autres prisonniers s'ouvre ta louange à la capacité de provoquer un miracle dans ta vie et dans la vie des personnes qui t'entourent, dans le nom puissant de Jésus Christ Amen. et Nazareth que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Pour finir, pour conclure que le diable ne laisse jamais une porte ouverte au diable pour voler ta louange et ton adoration. Garde cela dans ton âme et dans ton cœur. Parce que c'est une clé que Dieu nous donne pour faire face à l'adversité, face au piège du diable. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et je voudrais également que nous adressions ensemble... Une prière pour notre maman, pour certains et leurs sœurs, mais pour nous c'est notre maman. Amen. Que nous adressons une prière en faveur de Maman Zamblé, Georgette, qui actuellement traverse des temps vraiment difficiles, des temps de preuve que nous ne souhaitons pas à quelqu'un. Mais c'est arrivé alors ensemble, la Bible dit que si d'eux s'accordent pour demander quelque chose, une quelconque chose à Dieu, cela leur est favorable d'avoir l'exorcement. Alors nous allons nous mettre ensemble. Nous allons la Bible, que deux va mieux qu'eux. Et nous allons dire au Seigneur, fortifie ta servante, maman Zamblé. Donne-lui la force. Donne à ta servante la force afin de surmonter ces temps de preuve dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que celui qui se confie, son, qui se confie en l'éternel n'est point dans la confusion, n'est point dans la défaite. Seigneur, nous prions pour notre maman. Maman Zemblé, ta servante, Seigneur. Nous te la confions. Nous prions que Seigneur, tu consoles son cœur. C'est toi qui es le vrai consolateur. C'est toi qui es capable de consoler son cœur. Seigneur, qui es capable de lui redonner goût à vie. Tu es capable, Seigneur de mettre l'amour dans son cœur, de lui donner la force, et que là où elle était tombée, elle puisse se rélever. Qu'elle croit' Seigneur mon Dieu davantage, un avenir meilleur, qu'elle s'accroche davantage à toi. Seigneur, comble le vide dans sa vie. Papa, comble le vide dans sa vie. C'est pour que tu as dit que Seigneur mon Dieu, nous devons soutenir les vœux parce que tu sais que ce sont des âmes fragiles. Mais je sais que Seigneur, tu es capable de combler ce vide-là. Tu es capable de la, donner la force à ta servante, Fortifie-la Seigneur mon Dieu, fortifie-la Seigneur. Nous avons aussi traversé ce genre de preuve, mais c'est grâce à toi que jusqu'à présent nous avons pu relever la tête et pouvoir avancer Seigneur. Renouvelle ses forces Seigneur mon Dieu. Donne la joie dans son cœur. Mets la joie dans son cœur. Mets la tranquillité dans son cœur. Mets l'assurance Seigneur mon Dieu en toi dans son cœur. Seigneur, donne la force à ta servante de pouvoir surmonter Seigneur ce temps de preuve, ce temps difficile dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Nous allons prier encore le Seigneur et nous allons dire au Seigneur que durant ces temps d'obstacles, ces temps de funérailles, que la main de Dieu soit sur elle. Amen. Et que tout ce qui l'ennemi voudra faire contre sa vie, contre la vie de ses enfants, contre sa santé, contre la la vie et la santé de ses enfants, que cela soit voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Et que la main de Dieu soit sur elle. Que toute tentative de la sorcellerie, toute tentative de la sorcellerie, toute tentative orchestrée par des démons, par des méchants, je ne sais d'où de part et d'autre, que l'éternel mène la confusion dans le camp de ses ennemis, dans le nom de Jésus. Et que elle et ses enfants soient gardés, soient protégés. Qu'ils sortent de ce combat-là avec la tête relevée, avec la victoire dans le nom de Jésus. Christ nous prions pour ta servante. La Bible dit que si l'éternel est pour nous, qui peut être contre nous? La Bible dit qu'ils viendront pas un seul chemin, mais tu nous donnes, ils se disperseront par plusieurs. Seigneur, tu as dit mille tombera à nos côtés, dix mille à l'endroit nous serons point atteints. Mais de nos yeux, Seigneur, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Seigneur, nous prions pour ta servante. Maman Zamblé, Seigneur, nous te la recommandons et nous déclarons dans le nom de Jésus que durant ces temps de funérailles, Papa, que tu sois avec elle, que ta même puissance soit sur elle, que ta même main de protection, ta main de victoire, ta main d'autorité, ta main qui libère, ta main qui sécurise, soit sur elle et ses enfants, dans le nom de Jésus, que toute tentative démoniaque soit nulle et sans effet, que toute œuvre démoniaque soit nulle et sans effet, dans le nom puissant de Jésus, que la vie, la santé, la victoire soient son partage, Seigneur, et que là où il ira, a, Seigneur, mon Dieu, pour le finir, pour l'enterrement, qu'elle part et qu'elle revient saine et sauve, qu'elle part et qu'elle revient dans la victoire, qu'elle part et qu'elle revient plus forte qu'auparavant, le nom puissant oui, oui, de Jésus-Christ. Seigneur, révèle-toi à elle. Donne-lui l'assurance que tu es avec elle. La protection divine dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu bénis ta servante, Parce que tu gardes ta servante, Parce que tu as, as les regards fixés sur elle. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la main de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Avant de finir, nous allons laisser je vais passer maman qui a nous donner un cantique. Au nom de Jésus nous celons ces prières par le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus et pour finir nous allons chanter ce chant qui dit gloire à Dieu qui règne dans les cieux ah. alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Allez, tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante hallelujah. Alléluia. Tout le monde chante hallelujah. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Oh Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Oh. Enfant de Dieu chante Alléluia béni de Dieu, chante Alléluia, alléluia. précesse de Dieu, chante alléluia. alléluia, enfant de Dieu, chante Alléluia, alléluia. oh Alléluia et, -eh. Alléluia, alléluia et, -eh. gloire à Dieu qui règne dans les cieux, oh. Oui, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Béni de Dieu, chante Alléluia. Alléluia. Enfants de Dieu, chante Alléluia. Alléluia. Enfants de Dieu, chante Alléluia. Alléluia. Et... Béni de Dieu, chante Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège. Au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Paix de joie. Au milieu de cette nuit. Louez le Seigneur, adorez le Seigneur, et vous verrez la grâce de Dieu, vous verrez l'intervention divine dans votre vie. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.